qui mène à plein de petits rêves. C'est de se dire qu'on est capable, si on se donne les moyens, puis si on prend le temps de rêver notre ville, d'aller poser des gestes dans l'espace public pour se transformer notre quotidien, puis celui des personnes qui nous entourent. Donc pour moi, c'est ça. Puis c'est une idée qui voyage aussi. C'est une idée qui voyage, qui, qui est partie de Bogota, qui a atterri à Copenhague, qui a atterri à Cape Town, qui a atterri en, dans une petite ville en Russie, qui, qui de plus en plus fait du chemin. Pour moi, c'est en un jour, c'est ça. Ce grand rêve de pouvoir euh, amener plus de, de folie, puis de magie, puis de beauté dans, dans la ville, dans nos rencontres, dans notre quotidien. Au départ, il y a eu euh, la volonté de ramener ça en un jour à Montréal, qui avait été vu euh, par Carlos en Colombie. Donc, il avait découvert ça en Colombie et il est revenu avec cette envie de, de, de faire ça ici, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui, qui sont prêtes, beaucoup de gens qui, qui embarqueraient facilement dans ce projet-là. Et comment ça s'est structuré En fait, on a commencé par lancer un appel. On a créé un petit groupe noyau de gens qu'on savait intéressés par l'espace le, public, par l'engagement citoyen, par la citoyenneté active. On a créé un groupe Facebook, on a invité ces personnes-là à se rassembler, on a présenté le projet, et euh, cette équipe-là, noyau, s'est formée, et on a commencé à voir OK. Donc, quelles sont les différentes étapes. On a été tout de suite en lien avec l'équipe de Bogota, qui a partagé avec nous euh, en fait, dès le départ, ils voulaient s'assurer qu'on était une équipe suffisamment solide pour mener le projet de l'avant. C'est-à-dire que ça, en un jour, est conçu sur un principe de euh, complètement euh, open, euh, là, ça, dans, dans la logique des, des communs, finalement. Et, euh, mais ils veulent s'assurer que les personnes qui le font le fassent bien. Donc, pour ce faire, on a eu une, une, une première entrevue. Une fois que l'équipe de 10 personnes a été constituée, il fallait être un minimum de 10. Euh, on a eu une rencontre Skype avec l'équipe de Bogota qui nous a parlé un peu, qui voulait voir justement est-ce qu'on était outillés pour le faire. Et euh, donc dès qu'ils ont vu notre enthousiasme et les, un peu les, toute la variété qu'il y avait dans cette équipe-là, de, de gens qui viennent de domaines vraiment différents, plus complémentaires, ils ont, ils ont donné le, le feu vert. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir un partage d'expérience, de, un partage de documents euh, pour apprendre de l'expérience de ça en un jour à Bogota. Donc, euh, suite à ça, l'équipe de plus en plus s'est mise à grossir. Donc, on a commencé à tenir des créatoires, à, à organiser ces rencontres où les citoyens venaient euh, rêver la ville et créer des interventions. Et euh, au fil des semaines, on a vu des gens contaminés par le, la, la magie de en un jour qui est embarqué dans l'équipe. Et euh, l'équipe a grossi, grossi, grossi jusqu'à devenir vraiment une, une belle équipe. On est à peu près, je pense, une, une trentaine, une quarantaine de personnes euh, à répondre régulièrement à des appels, à des demandes. Il euh, y a plusieurs comités qui se sont structurés, donc des personnes qui se sont spécialisées sur les communications, d'autres sur la tenue des créatoires, d'autres sur l'aspect plus logistique, euh, d'autres sur l'aspect plus financement, cofinancement, euh, partenariat, etc. Donc euh, ça a fait vraiment une belle complémentarité. Ce que j'ai compris des communs, c'est euh, cette idée que ce qu'on crée, on, on le partage ensuite. On, on crée quelque chose, on lui donne vie, puis on ne considère pas que c'est notre propriété privée qu'on va garder ça fermé. Au contraire, on va, on va l'ouvrir, puis on va se dire que ça va bénéficier à, à d'autres personnes ailleurs dans le monde. Où, euh, euh, ça, à d'autres personnes euh, dans le monde. Et euh, eux voulaient s'assurer de préserver l'image de ça en un jour. C'est-à-dire que si une équipe dans, dans, dans une ville ailleurs décide de mener ce projet-là de l'avant, ils voulaient s'assurer qu'au moins les valeurs de base soient... Euh, soit respecté, pour ne pas teinter l'image de ça en un jour, qui se veut un mouvement qui, qui prend de plus en plus ampleur et qui devient vraiment international. Donc il voulait vraiment simplement s'assurer qu'on qu qu se donne les moyens de réussir qu'on se donne les moyens de faire de cette expérience un succès, qui nous ont accompagnés dans le processus aussi. On a eu des Skype régulièrement. Euh, je sais que certaines personnes de l'équipe ont participé avec, à des Skype avec d'autres personnes euh, ailleurs qu'en qu Colombie aussi, donc d'autres euh, porteurs de projets euh, dans d'autres pays. Il y a vraiment une belle communauté qui est en train de se créer. Donc c'est dire on crée, puis tout ce qu'on crée, on le partage. Nous, on a créé des premiers documents en français, donc c'est sûr que le jour où Paris décide de de se lancer dans l'aventure, ben, ils vont pouvoir reprendre une bonne partie de la documentation qu'on aura faite, la documentation en anglais aussi, donc ça, ça commence à circuler. Puis c'est cette idée de dire on, on construit tous quelque chose pour le bien de tous, donc euh, pour le bien commun. On se met au service du bien commun de la même façon qu'on le fait dans nos interventions. On fait des interventions parce qu'on pense que ça va bénéficier à, à d'autres, à ceux qui nous entourent, donc c'est cet esprit-là. pour moi Et, euh, il faut que les interventions qui vont être faites contribuent de façon positive à, à, le, à la ville donc euh, il peut y avoir beaucoup de comment dire de, on, peut, on peut critiquer beaucoup de choses on peut s'insurger, on peut s'indigner on peut euh, vouloir euh, être habité par une énergie un peu de colère face à certaines choses qu'on qu constate dans le monde et ce que je ressens dans ça un jour, c'est vraiment une volonté de transformer ça en énergie qui va nous amener de l'avant, nous permettre de créer, créer des choses, créer du beau. Et ça s'est reflété dans la, beaucoup des interventions que, que j'ai vues apparaître ici. Donc on veut beaucoup ramener cette idée de rêve. Donc quand on rêve, on n'est pas, pas dans la critique, mais oui, on voit des choses qui manquent. Parfait, ben on va rêver comment ça pourrait être et on va mettre ça de l'avant. Pour moi, c'est quelque chose d'assez clé. Après, il y a toutes sortes de principes qui nous guident quand même. Il y a une, vraiment une volonté d'inclusion radicale. Donc inclusion radicale, ça veut dire que ce projet-là, le, les créatoires sont ouverts vraiment à tous, puis qu'on veut aller chercher le plus de gens différents possible, parce que c'est ensemble qu'on va, va créer la ville de nos rêves. Pas en enfin, restant dans un petit groupe de convaincus, mais vraiment en ouvrant ces portes-là le plus large possible. Donc après, ça amène des défis aussi, puis c'est à nous de voir en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on est qu y fait face. On avait le soleil avec nous ça c'était extraordinaire d'avoir le soleil avec nous première journée, première édition waouh, tout est allé très vite tout est allé très vite euh, on faisait tout à l'heure la, la liste des interventions on euh, les, les unes après les autres c'est tellement des idées euh, c'est tellement des idées inspirantes que j'ai pas encore fini de toutes les découvrir tellement qu'il tellement qu y en a mon ressenti on a eu plusieurs personnes qui nous ont appelés après leur intervention on a une personne aussi une dame qui est venue avec sa fille juste après l'intervention nous raconter comment ça s'était passé euh, elles étaient enchantées, elles étaient ravies, euh, la petite fille partageait que euh, c'était une, une première fois euh, pour, pour prendre cet espace là dans l'espace public euh, j'ai eu un monsieur qui m'a appelé aussi lui il avait une intervention euh, plus en l'ouest de la ville où il invitait les enfants à aller donner des câlins à des arbres puis à mettre des messages pour la nature aussi puis il m'a appelé en me disant qu'il y avait plus d'une soixantaine d'enfants qui sont venus donner des câlins aux arbres dans ce parc là puis il était ravi, il était enchanté et euh, je pense que c'est ça qui est beau, c'est de voir le, comment les, les gens vont prendre euh, vont prendre le... le les, vont, vont décider de passer à l'action puis de se Devenir un leader d'intervention, ça c'est gros pour, pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes c'est gros. Des fois ça peut être facile de suivre dans un projet, mais se dire moi je vais créer quelque chose à partir de qui je suis, de ce que je trouve important et de ce que j'aime faire. Pour moi c'est quelque chose de, de très précieux de voir ça se développer dans les territoires. Donc euh, un, un, beau succès, euh, un beau succès, la journée a commencé avec... Euh, une entrevue à RDI, ça euh, en euh, un jour est passé à la télé. Euh, on avait d'autres nouvelles des journaux, donc on commence à en parler aussi, à se faire connaître. Et euh, voilà, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se laisser prendre au jeu, puis se donner le droit de rêver, puis de passer à l'action. L'engagement citoyen, pour moi, c'est juste être présent. C'est être présent. Euh, à notre environnement, l'endroit où on habite. Si on, est, si on habitait dans un village, si on habitait dans un éco-village, on serait engagé dans, dans notre quotidien. Ben, là, on habite dans une grande ville, cette grande ville c'est Montréal. Comment est-ce qu'on peut garder cette volonté de, de sentir qu'on appartient, de sentir qu'on a un impact Pour moi l'engagement citoyen c'est ça, c'est être capable de se demander euh, comment on aimerait que ce soit, puis de contribuer à faire en sorte que ça nous devienne.